Donc euh, partie 2, euh, interruption indépendante de notre volonté, partie 2 de l'émission Radar numéro 69, du jeudi 10 janvier 2019, donc j'en étais une enquête réalise, alors c'est réalisé parce qu'il manque les, les accents, au printemps 2018, auprès, je le traduis parce qu'il n'y a pas l'accent, de plus de 500 entreprises, alors tout secteur, toute taille d'établissement, donc déjà un, un échantillon de 500, euh, c'est pas euh, représentatif donc, mais continuons, montre que plus de deux entreprises sur trois, donc d'un coup on donne un pourcentage de 75%, euh, font du savoir-être, alors on est en plein dans le sujet, leur critère de sélection numéro 1 devant l'expérience professionnelle et loin devant les diplômes. Donc on voit bien que ce savoir-être, qu'on ne sait pas encore exactement ce que c'est, ça a une importance supérieure à l'expérience professionnelle. Alors effectivement, euh, L'expérience professionnelle de réalisateur de M. Oleg Sentsov et celle de journaliste de M. Jamal Khashoggi n'ont pas constitué des éléments à décharge pour manque de savoir-être, visiblement. Donc, euh, tout à coup, comme le disait très bien André Isaac, qu'on l'on connaît en tant que Pierre Dac. Eh bien, euh, les gens qui meurent meurent parce qu'ils ont un sacré manque de savoir-vivre et donc visiblement euh, Oleg et Jamal euh, manquent de savoir-vivre parce qu'ils ont manqué de savoir-être alors moi tout à coup je sens que ma vie est en danger et je vais continuer cette, cette lettre euh, du Pôle emploi qui va m'expliquer euh, comment je vais réussir à survivre et avoir un petit peu de savoir-être alors suite à des remontes effectuées effectu, alors c'est suite à des remontées effectuées au cours de l'été dernier, par les utilisateurs de nos services, alors demandeurs d'emploi et entreprises, Pôle emploi a mis en place un service spécifique, valoriser votre image. Donc, le savoir-être, c'est valoriser son image. Donc tout à coup, cet être devient du paraître. Ou alors, c'est que j'ai des problèmes, des difficultés de compréhension, donc, il, il s'agit pour moi de valoriser mon image, ce qui est beaucoup plus intéressant que mon expérience professionnelle ou mon éventuel savoir-faire. Donc, savoir vivre, savoir-faire, on oublie savoir-être, paraître. L'important pour moi est de paraître. Donc, euh, allons-y. Euh, donc, valoriser son image professionnelle, Donc, dont l'objectif est de permettre à travers un coaching... Bon, il n'y a pas d'accent hein, dans coaching donc, euh, alors entre parenthèses, collectif et individuel. Il y a plusieurs de Oui. De temps en temps, non, j'ai plusieurs images. C'est-à-dire euh, que j'ai peut-être une image collective et une image individuelle au niveau professionnel. Donc, d'identifier ses atouts personnels en termes de savoir-être. Alors donc. J'ai des atouts personnels en termes de savoir-être, donc j'ai des atouts personnels en termes de paraître. Alors ça peut être ma chevelure, ma voix, enfin je ne sais pas, mais, mais, mais visiblement il faut que j'en je, sache un petit peu plus sur ce savoir-être. Alors par exemple, l'autonomie, donc le savoir-être c'est de l'autonomie, donc il faut que tu paraisses autonome. Le sens des initiatives, donc il faut que tu paraisses prendre des initiatives. Le goût du travail en équipe. Alors, je ne sais pas, moi, je, je connais les, les, le sucré, le, le, la, la, le salé, oui Oui, je vais te faire une remarque qui nous vient de Stéphane Durieux. Sans les chômeurs, tous les employés de Pôle emploi se retrouveraient au chômage. Mais, mais exactement, mais c'est parce que les, les, les, les salariés de Pôle emploi, ils ont du savoir-être. Ils savent envoyer euh, et, et organiser euh, notre, notre image et, et le fait de valoriser notre image pour que nous ne soyons pas victimes euh, de la productivité en augmentation et que donc que nous puissions être embauchés à la place d'un autre et donc nourrir nos enfants, les éduquer plutôt que d'être au RSA. Donc on nous met en concurrence les uns les autres, euh, mais il faut que cette concurrence soit consentie. Et donc pour ça, sans initiative, plus du travail en équipe, mais, mais aussi les capacités de, de leadership. Merde Alors coaching, leadership. Tu dois parler anglais mais je sais pas, moi je comprends pas. Mélenchon il comprend parce que lui, il a, il a dit à la France insoumise, il a dit Vous avez fait le plus important, vous avez choisi un leader. Donc, et, pourtant, mais, et pourtant, il refuse. Et pourtant, quand euh, une journaliste française lui parle en français, il dit Je cherche quelqu'un qui parle en français. Oui, mais, mais, mais, mais peut-être est-ce qu'il s'agit là de, de, de schizophrénie politique euh, De toute manière, moi je sais que s'il est là où il est, il sait grâce à son mérite. Et donc tout à coup, je vois bien qu'il y a un certain mérite à valoriser son image qui permet par le savoir-être euh, de pouvoir euh, rentrer en concurrence avec son prochain et, et, et, et l'éloigner du saint graal de l'emploi parce que visiblement il est impossible d'exister sans, sans, sans un emploi dans, dans ce monde. Donc, alors, savoir parler et apprendre à convaincre un employeur. Donc moi j'imagine qu'un euh, employeur, euh, s'il embauche quelqu'un, c'est qu'il va pouvoir euh, réaliser des profits avec euh, cette personne et qu'il en a un petit peu euh, rien à foutre d'être convaincu de quoi que ce soit. Mais bon, alors, alors, qu'est-ce qu'on veut me vendre Alors, d'une dure, ah non, ah non d'une durée d'une durée de deux à trois semaines, ce service, parce qu'on est en train de me rendre service, alors entre parenthèses, pris en charge financièrement par Pôle emploi. Alors j'ai dit financièrement, mais j'aurais dû dire financièrement, mais par Pôle emploi. Donc il s'agit d'argent public qui vont me permettre d'apprendre à valoriser mon image pour espérer qu'un employeur qui n'a pas besoin de moi euh, m'embauche. Tu peux Mais, où étais dans la... Là j'en suis là, ce service pris en charge financièrement par Pôle emploi. Voilà. Après, est délivre, donc il est délivré à Saint-Denis ou à Stein. Bon, je continue. Il se compose d'une partie commune à tous les participants. Alors ça y est, on est, on est en, en groupe, on va valoriser notre image, c'est comme une thérapie de groupe, on sera 10 au maximum. Et d'une partie individuelle adaptée aux besoins de chacun. Alors, les besoins, moi j'ai vu ça pendant les nuits debout. il y avait des commissions. Moi j'ai toujours prêché pour qu'il y ait une grosse commission, parce qu'il est très important d'identifier ces besoins, et si possible de les faire ensemble. Donc, euh, faisons ensemble la grosse commission, c'est peut-être pas bon pour l'image qu'on va donner, mais au moins, on comprendra qu'on est tous dans la merde. Voilà, les premiers demandeurs d'emploi qui ont pu bénéficier de ce service se montent tous très satisfaits. Alors, j'ai rajouté les accents. Mais alors, 100% des demandeurs d'emploi à qui on a appris à valoriser son image, ils ont été tous satisfaits. Il n'y en a pas un qui a dit, mais ça me sert à rien, j'ai perdu mon temps. Ils sont tous satisfaits. Et même très satisfaits. Enfin, trop, trop. Ils sont trop satisfaits. Ils sont trop. Alors, attends. Pour une partie d'entre eux, ils ont déjà repris un emploi grâce à l'amélioration significative de la façon dont ils se sont Alors, dont ils se sont présentés face aux employeurs. Pour une partie d'entre eux, alors les, la partie d'entre eux, il n'y a pas de pourcentage cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'engager, mais il y a une partie d'entre eux qui ont déjà repris un emploi grâce à l'amélioration significative de la façon dont ils se sont présentés aux employeurs. Tous tous, en revanche, en revanche, reconnaissent avoir gagné en confiance et améliorent l'image professionnelle qu'ils ont de mêmes Donc, ils ont tous gagné en confiance, donc la grande majorité d'entre eux n'a pas retrouvé d'emploi. Voilà, c'est parce qu'il faut traduire. La grande majorité d'entre eux n'a pas retrouvé d'emploi. Et c'est une tellement grande majorité que la partie qui a retrouvé un emploi, elle n'est elle est même pas chiffrée. Mais par contre, ils sont tous satisfaits d'être chômeurs. Parce que ce sont des chômeurs qui ont une bonne image d'eux-mêmes. C'est important, c'est important. Et donc il y a des gens qui vont vivre du fait d'apprendre aux chômeurs à avoir une bonne image de lui-même tout en restant au chômage. C'est n'est pas rien ça, il ne faut pas négliger ces choses-là. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce nouveau service... N'hésitez pas, pas, pas à prendre contact avec votre conseiller référent, non, référent à partir de votre espace personnel. Si vous êtes, euh, si êtes d'ores et déjà intéresse, c'est intéresse pour profiter de ce coaching adapté. Alors ce coaching adapté, j'ai traduit, ça veut dire coaching adapté. Vous pouvez nous l'indiquer par retour de mail. Alors moi, effectivement, je vous commande un courriel, mais qui est un mail. Voilà. Donc, après, il y a le numéro de, de l'APE. C'est parce Il faut comprendre l'acronyme. C'est l'agence Pôle emploi, c'est même pas Pôle emploi. Ouais, 93 166. Parce que, effectivement, moi, je suis domicilié dans le 9 cube. Voilà, alors, euh, tralala... Je vous renouvelle mes meilleurs voeux cordialement, le directeur de votre agence Pôle emploi. Alors là, moi, voilà, je vais mettre ça de côté, ça y est, c'est fait. Alors, ça, je vais vous le montrer. C'est la personne qui est en face de moi, Marc Gadi, qui est cheminot, qui me l'avait amené il y a déjà quelques mois, et qui m'avait dit « Roger, il faut vraiment, vraiment que tu lis ça ». Alors, je vais commencer par la fin, parce que je trouve que... Il ne faudrait pas que vous restiez sur votre train. Je vais vous montrer, il y a des gens qui n'ont aucun savoir avec, être et qui même n'ont aucun savoir vivre. Alors, les agents du secteur sont aussi choqués par la mort de leur collègue, Edouard Postal, délégué DP et CHSCT de Sudrail. Alors, ça date déjà d'un moment, parce que les CHSCT ont disparu. Alors, qui s'est jeté sous un train en gare Saint-Lazare le 10 mai 2017. Donc, ce, cette agence FUDRAI, qui faisait partie du CHSCT, a manqué de savoir-vivre et il s'est jeté sous un train parce qu'il devait avoir une très mauvaise image de lui-même. Travailleur handicapé, sans poste depuis 4 ans, il avait été victime de discrimination salarial et harcèlement, selon un jugement des prud'hommes de 2012, confirmé en appel en 2015, puis annulé en cassation en 2016. Il était en arrêt de travail depuis juillet 2016, menacé par une mutation disciplinaire. Une enquête est en cours sur les causes de ce suicide. Et ses anciens collègues incriminent un management par la terreur. Et donc, et donc nous y voilà. Tout à coup, je comprends. Mon savoir-être doit me préparer à ne pas avoir peur. C'est-à-dire à devenir un être courageux face au management terroriste. C'est-à-dire, je ne me suiciderai pas. Oui, j'ai une grande expérience professionnelle de 30 ans. Oui, je suis quelqu'un de loyal, oui, je suis quelqu'un de compétent, mais je n'ai aucun savoir-être. Pourvu que je conserve mon savoir-vivre, pourvu que je ne tombe pas dans la dépression, pourvu que je n'arrange pas les affaires du MEDEF en me jetant sous un train ou par la fenêtre. Moi, j'invite tous les gens qui se retrouvent exclus du monde du travail, qui n'est que l'autre face de la même pièce, le monde de la finance, le monde du travail, c'est la même chose, c'est la même chose. Donc, il y aura de plus en plus d'exclus, bienvenue au club. Ce qu'il faut exiger, c'est l'abolition du salariat, cette condition d'esclaves salariés qui du jour au lendemain, ne plus pouvoir payer son loyer, ne plus pouvoir payer les études de ses enfants, tout simplement parce que des patrons auront décidé qu'ils n'ont plus besoin de lui. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la loi travail, qu'on a appelée welcomerie, c'est une loi qui permet à des entreprises transnationales, de très grosses entreprises qui réalisent d'énormes plus-values, des bénéfices, de pouvoir tout de même licencier. Donc le fait de licencier des demandeurs d'emploi, ce n'est plus parce que l'entreprise est en dépôt de bilan ou en difficulté financière. Non, c'est simplement un moyen d'obtenir plus de plus-value. Et actuellement, on a une ministre du Travail qui en sait quelque chose parce qu'elle a, réalis a réalisé un très beau pactole en faisant comme Bernard Tapie, en faisant de l'optimisation. Donc ces rois de l'optimisation, ils vivent de quoi Ils vivent des suicidés, ils vivent de tous ces gens qui sont poussés par, des, par du management terroriste, par une politique sociale terroriste, à avoir comme perspective la rue. Parce que un RSA, 480, moi, c'est 489 euros par mois. Si je n'avais si je devais payer un loyer, même avec euh, des APL qui de toute manière auraient été euh, réduites, je ne pourrais pas me loger, je ne pourrais pas me nourrir, je ne pourrais pas me J'aurais pas une vie digne, j'aurais pas possibilité d'avoir une vie digne. Donc je serai à la rue. Comme c'est arrivé d'ailleurs à, à, à des gens qui ont été licenciés, il y a eu 2000 licenciements, je ne sais plus si c'est Peugeot ou tout ça. Et j'entendais un syndicaliste CGT qui disait, j'ai croisé un copain, il était sur le trottoir, SDF, à tendre la main, un type qui avait passé 25 ans dans une entreprise. Aujourd'hui, cette violence sociale, eh bien, non seulement elle est préméditée, mais des gens à l'intérieur d'entreprises réalisent des actions qui sont complètement anticonstitutionnelles. Et donc, je vais vous lire une autre partie de l'article et c'est extrêmement intéressant et affligeant. Parce que moi, euh, Guillaume Pépi, euh, pour moi, c'est un terroriste social. C'est-à-dire que ce type devra passer en procès. Donc qu'est-ce qu'on apprend On apprend, apprend qu'il y a des concours d'agents qui verbalisent le plus. Donc légalement, on donne des primes au type qui, dans une gare, par exemple, tu sais que dans, une, dans les emprises SNCF, tu n'as pas le droit de fumer une cigarette. Donc s'il te met une amende et qu'il peut te la faire payer tout de suite avec son petit terminal de paiement et ta carte bleue, il va toucher une prime qui peut aller jusqu'à 10%. Mais on pourrait dire c'est une affaire interne à la SNCF. Non, c'est faux, parce qu'en en fin de compte, il y a une discrimination des agents. C'est-à-dire que les agents qui ne veulent pas se prêter à ce jeu malsain, eh bien, ils, ils n'ont pas accès à des salles de repos. Et donc, tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a des pratiques discriminatoires à l'intérieur des entreprises qui sont euh, couvertes et, et, et même euh, promues par la direction. Et donc il s'agit bien d'un traitement différentiel qui constitutionnellement est interdit. Pourquoi une personne qui, est, qui fait moins de chiffres en verbalisant va être pénalisée en n'ayant pas accès à certaines parties des locaux communs d'une entreprise C'est complètement... Euh, anti-constitutionnel. Il s'agit là de pratiques discriminatoires. Allô, c'est moi. Ancien gilet jaune devenu gilet rouge. Mes frères, quittez les gilets. <rire> <rire> non, c'était pour rigoler. Voilà, bon, c'est un, euh, un gilet café au lait non mais je te demande, pas Alors, on rigole, on rigole, mais moi je vais, je, je vais vous parler d'un article qui est écrit par Franck Desprez et qui a été republié le 4 janvier 2019 sur Bastamag. Euh, voilà l'article. « Ils étaient tous débutants, intérimaires et à peine formés. Ils devaient détacher d'énormes blocs de résidus de céréales dans des silos mal aérés et obscurs de l'agro-industrie, au sein desquels ces cordistes descendaient en rappel. » L'un d'eux n'est jamais remonté. Quentin Zaraoui Brua est mort enseveli sous 370 tonnes de grains. Est-ce que vous voulez voir le chef des gilets jaunes Le grand boss Ah oui, il faut... C'est le chef des gilets jaunes. Bruno nouveau. Le chef des gilets jaunes, voilà. Donc voilà. Le gilet jaune nouveau. Quentin est mort enseveli sous 370 voilà. tonnes de grains le 21 juin 2017 dans la Marne. Il avait 21 ans. Pour la première fois, ces collègues des derniers instants témoignent. Nous poursuivons notre enquête sur les accidents mortels subis par les techniciens cordistes et les graves défaillances qui, ré... qui... qui révèlent en matière de sécurité. Donc, avant l'accident, la pression de la direction. Pourquoi descendre dans un silo au sein duquel on ne se sent pas en sécurité C'est qu'on n'a pas vraiment laissé le choix aux principaux euh, intéressés concernés. À pas en cours, les cordistes constituent la première pièce d'un immense jeu de sous-traitance en cascade, telle des poupées russes. Si le d'ordre se nomme Cristanol, dont l'actionnaire majoritaire est Cristal Union, le travail est en fait confié à la société Entreprise de Travaux en Hauteur, ETH, basée dans le Pas-de-Calais. ETH passe elle-même par des sociétés de travail temporaires pour recruter ces cordistes. Pour Quentin, il s'agit de promen. mais ce n'est pas fini. L'agence de recrutement passe elle-même par une boîte d'intérim, sa filiale spécialisée en, corde, en travaux sur corde, cordial, intérim. Vous remarquerez le jeu de mots, corde, cordial, voilà, c'est fait. Un fonctionnement ordinaire dans une profession reposant pour moitié sur les entreprises d'intérim. Il serait 8626 cordistes en France, dont 4200 intérimaires. Un chiffre qui a bondi de 53% entre 2009 et 2016, contre 51% pour les titulaires, selon un recensement du syndicat français des entreprises de travaux en hauteur. Toujours selon cette étude, le chiffre d'affaires des 726 entreprises spécialisées en travaux sur corde réunis, 1,5 milliard d'euros en 2016, aurait progressé de 260% 260% de progression du chiffre d'affaires en 2016 et de 142% pour les 28 entreprises de travail temporaire répertoriées. Tu, tu dis bien 260% Oui, ces deux dernières semaines avant l'accident, grimace Raphaël, on a sorti, sent, clairement senti une pression de plus en plus forte de la part de la direction. Elle exigeait qu'on soit toujours plus réactif, plus productif. Il leur fallait du savoir-être à ces cordistes. Lors de cette période, un cadre de cristanol, calepin à la main, sort spécialement des bureaux toute une après-midi pour observer la façon dont ses employés travaillent. Les cordistes ne l'avaient encore jamais vu sur le terrain il nous fera diplomatiquement comprendre qu'on est payé à rien faire sans chercher plus loin. Se souvient François. Voilà. Voilà. Ils sont payés à ne rien faire. Ce sont des gens de rien qui foutent rien, qui ne valent rien. Pourquoi, pourquoi on en parle pourquoi est-ce qu'on en parle Pourquoi cet homme est aujourd'hui licencié pour rupture de discrétion commerciale Eh bien là, je vous parle de Stéphane. Stéphane, depuis qu'il a fait une vidéo montrant qu'il avait déversé de l'acide dans la nature sur ordre de son employeur, un sous-traitant d'ArcelorMittal, eh bien il était attaqué de toutes de toute parts. Il est l'homme par qui le scandale est arrivé voilà, il a affirmé depuis vidéo à la pluie avoir été obligé par son employeur une filiale de Suez Environnement spécialisée dans le transport de déchets toxiques et sous-traitante des acérés à de métal à Florange, Moselle, à déverser dans la, dans la nature de l'acide usé. Et donc il a été licencié parce qu'il le manque de savoir-être le savoir-être dans une entreprise, si tu tues un collègue, si tu pollues l'environnement, eh bien tu es tenu à une discrétion commerciale. Discrétion commerciale. Moi, je vois cette photo d'Emmanuel Macron, le dos voûté, courbé, relevant les yeux vers Mohamed Salman al-Saoud, son grand ami, ce monarque, qui dirige la dictature pétrolière saoudienne. Quel savoir-être Quel savoir-être chez le président de la Ve République, Emmanuel Macron, cette obséquiosité par rapport aux puissants, cette République courbée devant un monarque absolu. J'ai l'impression que la République a perdu la tête ou bien, me semble-t-il, Louis XVI l'aurait perdu De quoi est-ce que je parle Nous sommes en République. Nous sommes en République, Mais oui On n'a pas le droit de se moquer. C'est la République, c'est l'abolition. Si tu, tu te moques Mais non C'est l'abolition des privilèges. Ouais. Il est trop facile de stigmatiser la violence apparente, celle du casseur, de l'agresseur. N'oublions pas la violence sournoise, installée, tranquille, d'un système économique qui, pour produire ici de la richesse, s'écrète ailleurs de la misère. Quel est donc le grand révolutionnaire qui, qui, a, qui a dit ça C'est le pauvre Albert Jacquard, qui est mort en 2013. Mais oui les terroristes sociaux sont au pouvoir. Ces terroristes qui ont pour amis des gens qui sont capables de, de, de faire du Carpaccio de journaliste avec Jamal Khashoggi. Ces gens qui rencontrent Vladimir Poutine, hein, qui envoient, ah, qui, qui tue de temps en temps effectivement des, des opposants avec du polonium 210. Comme lui expliquait Mohamed Salman al-Saoud, parce qu'ils se sont rencontrés, moi j'ai vu, ils étaient tous les deux sourires, il y avait Mohamed Salman al-Saoud, le monarque d'Arabie Saoudite, et puis il y avait Vladimir Poutine, le chef de la fédération mafieuse de Russie, ils étaient tout contents. Et il y avait Salman qui expliquait à Poutine, tu vois, tu es un gros blaireau Vladimir, avec ton polonium 210. Nous on fait du carpaccio de journaliste, et ça passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'il y a une association d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée nationale française, elle n'a pas été dissoute. Il y a une ambassade d'Arabie Saoudite en France, l'ambassadeur n'a pas été renvoyé. On a signé des putains de contrats juteux, on a même une partie du musée là, du Louvre chez, chez nous. Ils auraient pu faire une exception avec notre ami. Oui, mais, mais, mais, oui, mais qu'est-ce que tu veux Il manque de savoir-être, euh, ces gens-là. Moi, je le dis, franchement, quelle idée de, de, de manifester pour, pour je ne sais pas, les droits de l'homme ou la, ou la liberté Mais non le savoir-être doit primer sur les droits de l'homme et la liberté. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça Et c'est pareil, les, les, les animaux ont des droits, la nature a des droits, mais, mais, mais, mais de qui se moque-t-on Le groupe total, ça y est, c'est au large. On va forer à 2500 mètres de fond au large de la Guyane, tant pis pour les tortulutes, tant pis pour les autochtones, on s'en fout ces gens-là, c'est -ce qui... des Guyanais c Qu'est-ce qui nous emmerde voilà. il, faut, il faut parler clairement, quoi. C'est-à-dire que, moi, quand j'entends des politiques qui disent « Oui, s'il le faut, nous tirerons sur la foule », mais ils ont raison de dire ça, et même de le dire à la télévision, parce qu'il faut bien que les Français sachent un pays où on tire sur la foule. Par exemple, l'Égypte, Al-Sisi, qui a acheté les merveilleux avions d'Olivier Dassault, eh bien, euh, qui qui a fait un coup d'État, d'ailleurs, pour être, pour diriger l'Égypte, il a fait un coup d'État, et Hollande était super cool avec un, un dictateur comme Al-Sisi. Eh bien, Al-Sisi, chez lui, on tire sur la foule. C'est la démocratie. Ah non, c'est la dictature. voilà. Et donc, les, les, les démocrates français t'expliquent que, dans certaines conditions, on peut tirer sur la foule. Mais ils ont tout à fait raison, parce que le traité de Lisbonne, qu'on a refusé le 29 mai 2005 par référendum d'initiative présidentielle. Hein, quand il y a des mecs d'extrême droite aujourd'hui qui veulent nous parler de référendum d'initiative citoyenne, <rire> citoyenne, je me sens citoyen. À euh... ah, citoyen. C'est bon, couché. Et donc, on a refusé ce projet de constitution, de, de traité de l'Union européenne, mais qui a été accepté en 2008 quand Nicolas Sarkozy euh, euh, a pris le pouvoir lors de l'élection présidentielle de 2007, et tous, ils ont voté au Sénat, parce qu'ils ont réuni le Congrès. Donc les sénateurs et les députés ont tous voté contre le fait d'avoir pendant trois ans leurs émoluments s'ils ne sont pas réélus, hein, parce que il faut quand même... C'est des échanges de bons procédés. Ils ont voté pour le traité de Lisbonne, qui est la copie conforme de ce que le peuple français a refusé par référendum. Et là, tous ces guignols, tous ces béni-oui-oui, -oui de l'extrême-gauche à l'extrême-droite, ils ont tous des listes pour devenir eurodéputés. Sauf qu'il n'y a pas d'eurodéputés. Ça, c'est dans les rêves et dans les discours. Un député, c'est quelqu'un qui rédige des lois. Un eurodéputé ne rédige aucune loi. Ce sont les commissaires intergouvernementaux, donc des gens cooptés, nommés, pas élus, par les gouvernements, qui écrivent les lois. Et après, ils envoient ça devant l'Assemblée, et, et l'eurodéputé, il a des boutons avec des numéros, et... Il appuie, alors des fois, il se trompe de boutons. Alors, les, les rois du trompage de boutons des eurodéputés français, c'était Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Salut, un petit coucou, euh, les rassemblés nationaux et la France insoumise. Moi, les partis fascistes, j'aime bien dire que vous êtes des partis nationalistes fascistes, vous êtes des sous-merdes, voilà. C'est bien. Mais aucune violence. Hein. C'est-à-dire que moi, le premier qui touche un cheveu à Jean-Luc Mélenchon ou à Marine Le Pen, il aura affaire à moi. Pareil, Emmanuel Macron, il faut le respecter. Le respecter en tant qu'être humain. De la même manière que moi, je veux qu'on respecte. Je veux qu'on respecte nos amis. Parce que moi, je n'ai pas apprécié du tout qu'on décapite Amjad le 11 juillet 2017 et qu'après, on crucifie son corps pour le laisser pourrir en public. Hein Monsieur Emmanuel Macron, hein, vous étiez à peine élu. Vous n'avez pas ouvert votre petite bouche, hein, Monsieur Mélenchon Vous n'avez pas ouvert votre petite bouche, hein, Madame Marine Le Pen Vous n'avez pas ouvert votre petite bouche, parce que, oui, Pen, oui. parce que ces gens-là financent les campagnes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite possèdent entre 5 à 20% de toutes les actions des entreprises d'armement que l'on dit françaises. Et que ces propres industries de la mort possède les médias à plus de 80%, les journaux, les radios, les télévisions. C'est pour ça que la petite heure qu'on fait tous les jeudis, elle a pour seul avantage de, de diffuser des informations qui sont accessibles, encore accessibles, mais qui passent en second plan. Aujourd'hui, le comité économique, social et environnemental, le 16, joli acronyme, pareil mis en place par... Euh, l'équipe à Macron, il fait des consultations plus les qualités de doléances. Alors, ils ont fait une consultation, et qu'est-ce qu'il en est ressorti C'est que la revendication principale des gilets jaunes, je vous le donne en mille, c'est les problèmes de foufouinette ou de bistouquette des homosexuels ou nous femmes. C'est-à-dire on ne veut pas que les homosexuels puissent... Adopter ou se marier. Mais je ne vois pas en quoi la vie sexuelle de Jean-Luc Mélenchon, euh, de François Ruffin, euh, d'Emmanuel Macron ou d'Alexandre Benalla doivent être rendues publiques, si ce n'est par des tabloïdes où c'est ces putains de médias de masse. Et là, s'occuper de la sexualité de personnes adultes et consentantes en leur refusant le droit de se marier ou d'adopter des enfants, je trouve ça ignoble. Je trouve ça ignoble. C'est même une mentalité pourrie d'extrême droite. Et puis quoi On va ficher les juifs aussi hein Non mais il faut me dire, moi, il faut que, faut que je me prépare, moi, faut que je sache, faut que je sache. Non, c'est ignoble. C'est ignoble. De la même manière que j'avais trouvé ignoble la caricature de Macron. En tant qu'ancien de la banque Rochille, comme si c'était un, un juif avec des, les doigts crochus, le juif aime l'argent, tu sais. Hein? Toute, toute, toute, toute cette mentalité de merde à la dieudonnée, à la Sorale, c'est pourriture, c'est excréments de la pensée. Et pareil, je dis, si vous touchez un cheveu de Soral ou de Dieudonné, vous aurez affaire à moi. Et quand un boxeur vient frapper un policier, euh, que sa vidéo devient virale et que les gens le soutiennent avec une cagnotte, mais c'est ignoble. Bande de fachos, bande de pourriture. Tous les gens qui appellent à la violence et à la guerre civile, ces gens-là travaillent pour les grandes transnationales, pour les industries du CAC 40. Ils sont exactement comme les petits cons dans ma banlieue euh, qui, qui, qui brûlent des bagnoles tous les jours de l'an qui sont des publicités sur pattes pour le rassemblement national moi je dis très clairement que tous les gens qui vont, qui sont en train de déstabiliser l'inique 5ème république française parce que je dis bien elle est unique parce que c'est une dictature constitutionnelle il faut que les gens sachent aussi que les dictatures ont des constitutions, L'Égypte a une constitution et pourtant l'homme qui dirige l'Égypte a fait un coup d'état donc il n'est il est pas légitime on ne devrait même pas discuter une seconde avec cet homme-là. Moi, je dis qu'un pays qui ne donne pas les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes ne devrait pas avoir droit de citer. C'est-à-dire qu'on devrait rompre. Les, les, les diplomates, retourne. retourne dans ta dictature où les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Moi, la, ma République, elle ne parle qu'avec des gens qui respectent la vie, qui respectent l'égalité de droits entre les hommes et les femmes. Je n'ai pas à parler, je n'ai pas à commercer avec les gens qui, qui vont de manière différenciée pour quelque raison que ce soit, créer des préférences, créer, créer ce que de manière managériale on veut nous imposer avec ce savoir-être. Moi je n'ai pas à savoir être fasciste, je ne veux pas devenir un fasciste, je le refuse, je préfère être au RSA, moi j'ai travaillé 30 ans dans l'audiovisuel et je suis très content d'avoir été blacklisté, parce que je ne servirai plus la soupe à ces gens-là. J'ai trop vu de bidonnage, j'ai trop vu de saleté dans tous ces fabricants de propagande, dans tous ces fabricants du prêt-à-penser, pour collaborer avec eux pour tout l'heure du monde. Pour tout l'heure du monde. Ces gens-là sont des criminels, ces gens-là sont des assassins, ces gens-là sont des fascistes, ces gens-là ne sont pas des démocrates. Donc, le savoir-faire est du domaine individuel. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans certaines industries, il y a une inquiétude profonde, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une perte de savoir-faire. Notamment dans des industries de haut de gamme. Pourquoi C'est parce que ce savoir-être, c'est la recherche du profit maximum. C'est-à-dire que euh, l'employé est un objet c'est une variable d'ajustement. On peut s'en séparer même quand on réalise des profits. Ce qui prouve bien qu'il il, il, il, il est chose, il est chosifié. C'est n'est plus un être humain. On lui demande de savoir être comme une chose. Parce que réellement, un être vivant, il doit savoir vivre. Le savoir vivre, c'est important. Le savoir vivre, c'est extrêmement important. Le savoir vivre, par exemple, c'est... Parler d'égal à égal avec toutes les personnes. Mais en Arabie Saoudite, on parle pas. si je parle à une femme, je ne parle pas d'égal à égal. Même si moi je vais en Arabie Saoudite, je ne peux pas parler d'égal à, à égal à une femme. Non, parce que la société est conçue de telle sorte que la femme doit obéissance aux hommes. Et c'est ça qui est inacceptable. Et moi, une société qui va créer des droits différentiels par rapport à la sexualité, c'est-à-dire qui va dire à un homosexuel « tu n'as pas le droit d'un hétérosexuel », Eh bien cette société constitutionnellement, elle n'est pas démocratique. Ce qui prouve bien qu'on ne doit pas confondre une constitution et la démocratie. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron a été élu légalement et constitutionnellement président de la Ve République française, tous les gens qui exigent sa démission, mais qui font partie des collaborateurs, sénateurs ou députés, et qui ne démissionnent pas, sont de dangereux faux-culs. Et là, je le dis très clairement, les François Ruffin, les Jean-Luc Mélenchon, les Marine Le Pen, tous ces gens qui exigent la démission d'Emmanuel de, Macron, mais qui ne sont pas capables, en tant que député ou sénateur, de poser leur mandat et de dire « Moi, je ne participe plus à cette ignominie », eh bien, ils devraient fermer leur petite bouche. Ils devraient fermer leur petite bouche très rapidement. Voilà. Que Nicolas Hulot, il pourrait prétendre à faire euh, ce genre de choses ni, ni, et ait, ait, ni, de... Ni, les Nico, Nicolas Hulot, comme M. Colomb, eh bien, moi, j'ai dit, quand il est parti du gouvernement, j'ai dit, tiens, les rats quittent le navire. Voilà. De la même manière, au début des Gilets jaunes, moi, avant, dès l'annonce, j'ai dit, je ne participerai pas à ce mouvement. Pourquoi Parce que moi, je suis antimilitariste, j'aime pas les uniformes. Donc, bonnet rouge, gilet jaune. Moi, tout ce qui va porter un uniforme et qui va faire disparaître l'idée, l'esprit derrière un uniforme, j'en veux pas. Donc, c'est pas principe. Mais allons au-delà. J'ai parlé de l'organisation des transporteurs routiers européens qui a obtenu s'inédier, et je pense que ce sont ces gens-là qui ont instillé la, avec la droite et l'extrême droite. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même les transporteurs routiers. Partout dans le monde, ils sont plutôt vers l'extrême droite que même vers la droite. Eh hein. bien, ces gens-là ont obtenu, s'inédier, pas de vignettes poids lourd. Ça veut dire qu'ils vont économiser tous les ans, à partir de 2020, un demi-milliard d'euros. Et ce 2%. Ce demi-milliard d'euros annuel aurait dû servir à financer les infrastructures ferroviaires. C'est pour ça que quand je montrais ça et que j'ai vu certains cheminots rejoindre les gilets jaunes, j'aurais dit « Attention les gars, vous êtes au courant de ces 0,5 milliard d'euros qui auraient dû aller pour l'investissement dans les infrastructures ferroviaires ?» Mais qu'est-ce que veut l'Union européenne L'Union européenne, elle veut des trains nucléaires à grande vitesse, entre les cités, mais elle veut la disparition du reste du réseau. Le reste du réseau, c'est quoi Le reste du réseau, c'est la publicité que fait EDF en ce moment. EDF promet une trottinette électrique parce qu'ils font la promotion de la mobilité électrique. Ah oui, on ne va pas faire la promotion des transports en commun. On ne va certainement pas dire qu'il serait bon que les transports en commun soient payés par la communauté et donc soient gratuits et accessibles à tout le monde. Mais non, parce que ça, c'est de la mobilité électrique qui est qui ne permet pas de faire du fric, quoi. Non Par contre, tous ces monoroues, ces deux-roues, mono ces, deux ces trottinettes électriques qui foncent sur les trottoirs, moi, il y en a une qui m'est rentré, rentrée dedans, dans ma banlieue. Le type m'est rentrée dedans. Et après, il m'a foutu un coup de trottinette parce que je ne m'étais pas poussé. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi je m'étais... J'étais un piéton sur le trottoir. T'imagines Mais c'est fou Aujourd'hui, il y a des piétons qui marchent sur les trottoirs. Mais on vit dans un monde complètement délirant qu'est-ce que faisait un piéton sur le trottoir non, et je vais te dire pourquoi il m'est rentré dedans parce qu'il roulait sur la piste cyclable alors c'est réservé au vélo et puis il y avait une voiture de garée sur la piste cyclable et donc, et eh bien il est passé et puis moi j'étais là et il m'est rentré dedans et, et il, a, il a voulu me casser la gueule voilà, parce que c'est parce que un démocrate alors euh, moi je vais te dire une chose autrefois euh, autrefois j'avais des copains qui me disaient si je me prenais pour un véhicule parce que comme il y avait trop de monde sur le trottoir, je marchais sur la rue et je me suis jamais fait écraser par un automobiliste voilà alors toi tu t'es fait casser la gueule par un trottinettiste enfin je ne sais pas comment on dit par, non, par, par de la mobilité électrique oui oui bon, bah, c'est pareil, hein, on se comprend mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui c'est que EDF, tiens, il va, tu vas être obligé, fais attention de ne pas mettre la, la main sur la face à, euh, Non, de l'autre côté, il ne met pas la main sur la face avant. Voilà, comme ça. Donc, ce qu'il ce qu faut... Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mobilité électrique donc, dont EDF fait la promotion, ça, ça correspond à des engins qui sont euh, polluants, carrément euh, impossibles à recycler, qui ont une durée de vie assez courte, qui ne sont pas réparables et, et qui sont d'immenses pollution parce que, au-delà de l'engin lui-même qui contient une énergie grise pour la fabrication et qui n'est pas recyclable, eh bien, il utilise du courant d'origine électronucléaire, hein, à presque 80% en France, et ça veut dire qu'il crée des déchets non gérables. Et donc, aujourd'hui, de voir une publicité pour des moyens de transport qui, en toute illégalité euh, rendent les trottoirs dangereux euh, faits par... Euh, par une entreprise comme EDF, je trouve ça purement et simplement scandaleux. Et j'aimerais bien qu'on retire ces ignobles publicités, parce qu'on nous fait, on nous craint un oxymore, mobilité électrique. Non, la mobilité est une chose, l'électricité en est une autre. Et vouloir associer la mobilité avec l'électricité, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est la même chose que les problèmes d'immigration. Il faut bien voir que c'est le Front National qui avait créé cet oxymore. Problème immigration. Non, d'un côté, il y a des problèmes, de l'autre côté, il y a l'immigration. Mais de faire un couple de mots problème immigration et de voir que ce couple de mots était repris par toute la gauche, eh bien, ça me laisse dire justement que de l'extrême gauche à l'extrême droite, on n'a que des partis nationalistes et néocolonialistes en France. On fait bien la distinction entre la gauche et la droite de souche, et l'étranger. Mais que ces gens-là tremblent de, de tout leur corps, parce qu'il semblerait que sur Terre, il y a plus de 99% d'étrangers. Oui, le petit français représente moins de 1% de la population de tous les êtres humains, et pourtant, il est le troisième fabricant et marchand d'armes. Donc on est vraiment là, dans un, le fond du problème. Je dois savoir-être, donc je dois accepter, d'être dirigé par des crapules contre lesquelles je ne peux rien faire. Parce qu'il faut bien voir que la constitution de la ème République, eh bien, elle ne permet pas de changer les choses par le vote, on l'a compris, mais aujourd'hui même, on le sait, on ne change rien non plus par la rue. Donc, si on ne peut pas changer les choses en votant, si on ne peut pas changer les choses par la rue, ou simplement faire comme ce boxeur, c'est-à-dire, ce qu'ils sont en train de changer, c'est qu'on est en train de renforcer la dictature. On n'est pas en train de lui porter atteinte. Ce, ce qu'a fait ce type va renforcer la répression contre les gens qui revendiquent des choses réelles. Donc, la vraie revendication réelle, c'est celle-là. C'est le respect des droits humains, le respect de la liberté d'expression. Ce n'est pas autre chose. Mais les gens qui prêchent le savoir-être, donc les gens des très grosses entreprises, eux, ils ne veulent pas de ça. Eux, ils veulent que tu que tu t'adaptes à un système qu'il t'impose. Et donc qu'est-ce qui nous reste Il nous reste, ce qui avait été préconisé dans les années 60, la grève du vote. Et donc moi j'appelle tous les gens non violents et démocrates qui ne veulent pas que les territoires auxquels ils appartiennent aillent vers la guerre civile, et bien à boycotter en masse les, éle les élections de l'Union Européenne qui seront organisées le 26 mai 2019 en France. Pourquoi Parce que l'Union Européenne n'est pas une démocratie qu'on l'a refusée par référendum le 29 mai 2005 et donc c'est pas pour participer à des élections qui, vont, qui ont suivi son adoption en 2008 par le Congrès deux gens qui sont élus avec des découpages électoraux ou des grands électeurs et qui, ont, qui se sont prononcés contre l'avis du peuple. La démocratie, c'est non pas le respect d'un choix majoritaire, comme dans le cas d'un référendum, mais c'est le respect de toutes les minorités. C'est ça. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'en créant des systèmes avec des découpages électoraux, où on va faire en sorte qu'une minorité deviennent majoritaires artificiellement, on vit dans un système démocratique. Non Moi je dis, dans tous les groupes humains, il y a autant de minorités qu'il y a d'individus. Et donc, le seul moyen d'avoir une démocratie, c'est de faire en sorte que toutes les minorités puissent s'exprimer et avoir accès à l'exécutif. Et ça, c'est une réorganisation de la société complètement différente, qui est anarchiste au sens étymologique du terme, c'est-à-dire Absence de chef et de leadership, c'est-à-dire absence totale de savoir-être, voilà. Donc, nous devons sortir du monde du savoir-être pour rentrer dans le monde du savoir-vivre. Et pour rentrer dans ce monde, eh ben, il faut sortir du monde du vote, il faut sortir Anarchie, du... Anarchie, Europe, à quand l'entrée de l'anarchie dans l'Europe Ça, c'est une question posée par Stéphane Durieux. Ben, l'anarchie, elle ne elle, elle, elle peut pas être ni nationale ni internationale, elle est interpopulaire. Et donc l'anarchie, elle est là où un homme refuse de, de, de, de, de sa subordination. N'oublions pas qu'un contrat de travail, c'est un lien de subordination. Uniquement. Tu te soumets. Tu te, tu te subordonnes, parce que euh, la soumission a été tellement galvaudée ces derniers temps que je ne l'emploierais pas. Je dis, tu admets pour un certain nombre d'heures, enfin théoriquement, parce que de plus en plus, avec le télétravail et l'électronique, non seulement les emplois disparaissent, mais sont dématérialisés, donc les gens peuvent travailler chez eux, donc on ne voit plus très bien la frontière entre les heures supplémentaires et tout ça. Donc petit à petit, le statut de cyborgisation est un statut total qui te demande un savoir-être permanent, comme ce fameux euh, chauffeur routier qui refuse de déverser de l'acide dans l'environnement et qui se fait licencier. Donc, je dis à tous les salariés, attention, vous ne faites pas licencier, mais dites-vous bien que vous ne pouvez plus rien revendiquer parce que les états-majors ont déjà tout négocié début 2016. Ils se sont partagés 122,8 millions d'euros entre eux pour éviter qu'il y ait une grève générale interprofessionnelle reconductible. Donc vous ne pourrez pas, par la, vous ne l'obtiendrez pas. Vous l'obtiendrez pas. Vous aurez tous les médias contre vous qui appartiennent aux au marchands d'armes et aux gros industriels. Donc ni par le vote, parce que le vote c'est quoi Pour se présenter, il faut des moyens. Et puis tu te présentes en fonction d'un découpage. Donc tout est biaisé. Donc, c'est pas par le vote, c'est pas par la rue. Parce qu'on peut être un million dans la rue à dire euh, « euh, on veut plus de Macron » et tout ça. Mais constitutionnellement, Macron, il reste. Et puis même à la télévision, il peut dire « je vous emmerde euh, ». Voilà, oui, ben, il a bien raison de nous emmerder. On a été suffisamment blaireaux pour aller voter euh, en 2017. Moi, j'avais bien prévu, je ne voterais pas. J'allais pas voter pour un des 11, pour à la fin voter pour un des 2. Tu vois, moi, choisir entre euh, un larbin du MEDEF et... Euh, et une raclure fasciste, bah, je vois pas où était mon choix. Moi, c'est comme si on me disait Roger, tu choisis quoi Être guillotiné ou pendu Bah moi, je dirais, je préfère être libre. Je préfère être libre et vivant. Voilà. Donc.